Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. Nous allons voir comment réaliser le, le fond d'écran ici. Dans un tuto précédent, nous avons vu comment faire le texte avec différents outils de dégradés. Et puis l'effet néon là avec les filtres. Là, nous allons faire le fond. Alors c'est très simple. Il y aura utilisation des outils créer des rectangles et des carrés. Également, nous utiliserons l'outil créer des cercles, des ellipses et des arcs. Puis, euh, nous utiliserons des fonctions liées à, aux effets de chemin pour déformer les lignes, pour avoir une petite perspective comme ça. Et puis d'autres choses. Voilà. Allez, nous allons tout de suite aller dans fichier euh, nouveau. Alors, je suis allé un peu vite. Fichier nouveau. Fichier importé. Donc, on va importer le modèle. Alors, modèle, on va prendre celui-là. Il sera en bas de la vidéo, en téléchargement. Voilà. Pour déplacer euh, l'image à incorporer, il suffit juste de cliquer dessus avec l'outil flèche noire sélectionné, de cliquer et glisser, voilà, de le positionner ici. Donc Pour zoomer, je clique sur la molette de ma souris. Euh, je vais dans la fenêtre des calques. Donc Pour cela, je vais ici, je clique sur « Calque »,« Calque » avec un « S ». Donc Là, je vais double-cliquer. Pour renommer ce calque, je vais l'appeler « Modèle ». J'appuie sur « Entrée » pour valider, je verrouille. Je clique sur le petit « Plus » et je vais nommer le nouveau calque « Fond euh, d'écran 1980 ». Voilà, je fais « Ajouter ». Hop, on... Voilà, on est bien sur ce calque. Je désactive le magnétisme. Je vais sélectionner l'outil euh, « Créer des rectangles et des carrés ». Voilà, Je me mets ici, je clique, je glisse. Donc là, je fais un rectangle rouge. On voit bien ici, alors je vais faire un petit « Ctrl-Z ». Lorsque je clique sur cette euh, icône, on a ici un fond rouge et pas de contour. Donc je clique, je glisse. Euh, moi je veux un contour noir, donc pour cela avec l'outil pipette, je vais récupérer la couleur ici, il suffit juste de cliquer, et automatiquement mon fond il vient noir. Je sélectionne euh, l'outil flèche noire, je vais lui mettre des bonnes valeurs, c'est à dire que euh, longueur je vais mettre 180 et hauteur 100. Voilà, hop. On va réaliser maintenant les petites étoiles, alors pour cela c'est vraiment simple, donc je zoome, euh, il y a deux types d'étoiles une étoile blanche avec un dégradé radial et une étoile rouge également avec un dégradé euh, radial avec au centre un petit peu rouge euh, clair et puis sur les, les contours rouge foncé un peu plus foncé donc pour cela je clique ici pour créer des cercles des ellipses et des arcs donc je clique je glisse en appuyant sur contrôle alors si on ne voit rien c'est normal je vais tout de suite mettre une couleur blanche je vais faire apparaître la fenêtre fond et contour en cliquant là dessus et dans l'onglet fond, on va cliquer sur ce petit picto là, qui s'appelle dégradé radial. Et automatiquement, voilà, j'ai l'étoile qui est, qui est faite. Quoi. Très simple. Euh, je duplique cet objet, CTRL D. Euh, où on peut également cliquer là-dessus, ou aller dans édition, dupliquer. On peut sélectionner ici euh, notre étoile, et appuyer sur espace. Hop, ce qui a euh, créé une, une autre étoile. Enfin, il y a plusieurs façons. Quoi. Je sélectionne l'outil pipette. Je zoome pour récupérer la petite couleur rouge ici. Je reclique sur dégradé radial. Je vais sélectionner ici le petit rond. Quand il est sélectionné, il devient bleu. Et je vais récupérer la couleur foncée. Hop, voilà. Donc je vais du blanc très clair, légèrement rouge, au rouge un peu plus foncé. Moi, ce que j'aimerais, c'est rajouter une couleur ici. Donc je double-clique sur la ligne. Vous voyez, lorsqu'on se met sur la ligne, il y a un petit plus qui apparaît. Ce qui permet, lorsqu'on double-clic, de rajouter une couleur. Donc je veux la même couleur que là. Donc je sélectionne le petit rond bleu. Je fais un CTRL-C, ou je peux faire édition copier. Je me mets sur le losange, et je peux faire coller ou CTRL-V. Et sur cette couleur-là, je vais diminuer l'opacité à, à 0. Donc pour cela, je clique, je glisse jusqu'à avoir 0, ou alors j'aurais pu me mettre là et taper 0. Quoi. Voilà. Hop, ceci étant fait, euh, j'appuie sur « moins » pour dézoomer, je vais placer. Alors, ces deux objets, ce sont euh, deux objets originaux. Alors, je vais les mettre un petit peu plus haut, sur un rectangle gris. Voilà, à 100%. Voilà, je vais les poser là-dessus. Je les fais passer au premier plan, celui-là aussi. Voilà, je sélectionne ces deux objets, je réduis leur taille, donc pour cela je fais un rectangle de sélection, je réduis un petit peu leur taille, voilà, comme ceci, je vais utiliser l'outil pulvériser, pulvériser des objets en les sculptant ou en les peignant, on va sélectionner Clone, une largeur à 100, quantité 50, rotation 0, échelle 100, ce qui permet d'avoir des étoiles petites et d'autres plus grosses, éparpiller 70, c'est bien, et puis le reste on touche pas. Voilà, je clique, je glisse, et automatiquement, voilà, j'ai plusieurs étoiles qui ont été créées. Alors je vais faire une grande zone de sélection avec l'outil flèche noire, je clique, je glisse. Je vais réduire un petit peu tout ça, hop, CTRL Z, sans le euh, fond noir, donc pour enlever le fond noir, j'appuie sur Shift, ce qui désélectionne le fond noir. Voilà, j'appuie sur CTRL, hop, ici de façon à ramener tous les objets, voilà, dans cette zone. J'appuie sur l'outil euh, Sculpt, et je peux réduire la taille des objets, en cliquant là-dessus, largeur 67, force 100, et maintenant lorsque je clique, vous voyez, ça réduit la taille de, de mes étoiles. Je peux également déplacer un petit peu ici quelques étoiles, hop, vers le bas, voilà, de façon à équilibrer un peu plus. Bon, on va dire que c'est pas trop mal. Voilà, j'oublie pas d'enregistrer les fichiers, enregistrer sous, sur mon bureau, je vais appeler ça fond d'écran 1980, enregistrer, remplacer. Euh, on va réaliser le, les lignes. Alors pour cela, je vais utiliser l'outil tracer des courbes de Bézier. donc je clique dessus, je me mets ici, je clique, euh, pardon, alors je recommence, je clique une première fois, J'appuie sur CTRL et je clique une deuxième fois pour avoir une ligne donc bien à l'horizontale. Et puis j'appuie sur Entrée pour valider. Alors j'aurais dû mettre... Voilà, ici, j'aurais dû activer ça pour que vous, vous voyez les différentes touches que j'utilise. Euh, je vais augmenter la taille du contour ici. Donc, clic droit, je vais mettre ça à 0,5. Je vais récupérer la couleur bleue. Donc, j'utilise l'outil pipette. En appuyant sur Shift, la couleur va s'appliquer sur le contour. Vous voyez, hop, ça a changé de couleur. Donc je vais dupliquer cette ligne. Donc pour cela, j'appuie sur CTRL D, ou je vais là-dessus, ou édition dupliquer. Je déplace vers le bas en appuyant sur CTRL. Je sélectionne les deux lignes. En appuyant sur Shift, je peux sélectionner la deuxième. Je vais combiner ces deux lignes, donc chemin combiné. Je vais faire apparaître dans chemin les, les effets de chemin. Je clique sur le petit plus et je vais choisir Interpoler, ici, les sous-chemins. Et j'appuie sur add, euh, add ou Ajouter. Je vais en mettre 20, j'appuie sur Entrée pour valider. Ouais, c'est pas mal. Je vais mettre ici une même longueur et une même hauteur. Donc là, je vais mettre 160 en longueur et 160 en hauteur. Voilà, c'est bon. Je vais dupliquer cet objet, donc CTRL-D. Hop Je clique sur une des lignes. À ce moment-là, on a les petites flèches de rotation. Je clique et j'appuie sur CTRL. Voilà, ce qui fait un petit quadrillage. Je vais sélectionner ces deux objets. Et je vais les convertir ici. En appuyant donc sur l'outil éditer les nœuds, je vais les convertir en chemin. Et je vais dans chemin combiner, de façon à avoir un seul objet avec euh, plusieurs nœuds. Là. Ceci étant fait, on clique sur le petit plus. On va choisir l'option perspective et enveloppe. On fait add ou ajouter. On va mettre copier les mouvements euh, en horizontal. Alors avant de ça, je vais essayer de bien placer à peu près comme ceci. Voilà. Donc, copier les mouvements en horizontal. On sélectionne l'outil éditer les nœuds. Le raccourci, c'est F2. Et là, on a des petits losanges blancs. Alors, ils sont peut-être pas forcément faciles à voir, mais ils sont aux quatre extrémités. Donc, je clique ici, et je peux... Alors, est-ce que ça marche Ça fonctionne, mais c'est pas dans le bon sens. Alors, CTRL-Z. Hop j'ai choisi, j'aurais dû peut-être choisir les mouvements verticaux on va voir ce que ça donne, ouais c'est mieux c'était ça donc là j'agrandis et j'écarte comme ceci hop on réduit un petit peu voilà ça devrait être pas mal peut-être réduire un petit peu ici. On va utiliser l'outil dégradé. Euh, alors le dégradé, dégradé radial, mais euh, on va l'appliquer sur les contours. Donc je clique là-dessus. Je me mets ici, je clique, je glisse. Alors c'était pas dans le bon sens, en appuyant donc sur CTRL. Je dû inversé. donc je vais déplacer ici le petit carré vers le bas, et je vais mettre le rond en haut. Voilà. Hop, de façon à ce que les lignes s'estompent lorsqu'on va un petit peu vers le, le fond, là. Voilà, comme ceci, c'est pas trop mal. On va maintenant, euh, ben, tout simplement, utiliser un, un cercle. Donc Je clique, je glisse, voilà, je fais un petit cercle comme ceci. Euh, sans contour, donc pour enlever le contour, j'appuie sur Shift et la croix. Ou alors je peux aller ici dans Contour et cliquer sur la croix aussi, il y a plusieurs possibilités. Je vais essayer de récupérer la couleur rouge avec l'outil pipette. Voilà, c'est pas mal. On va peut-être mettre un rouge un peu, plus, un peu plus fort. Comme ceci. Donc, on va utiliser un dégradé radial. Et on va baisser l'opacité à 25 ou 50, on va voir. Ouais, 50, c'est bien. C'est pas trop mal. C'est pas mal ça. Alors la petite astuce, on va utiliser un masque. Enfin, c'est pas un masque, c'est une découpe. Donc pour cela, on va tout sélectionner. On va bien sûr désélectionner notre fond. Donc j'appuie sur Shift et sur le fond. On va grouper les étoiles et puis également le quadrillage ici. Donc CTRL-G, ou on peut cliquer là-dessus. ou aller dans Objet, Grouper. Ici. Donc je sélectionne mon fond. On va grouper notre fond. Moi j'aime bien grouper les fonds. Voilà. Et on va créer un, un clone qui va se placer au-dessus de tous nos objets. Donc là, j'ai mon clone, et ce clone va nous servir de découpe. Alors, pour être plus clair, je sélectionne mon clone ici. Avec Shift, je sélectionne le quadrillage avec les étoiles. Et je peux aller dans Objet, Découpe, Définir une découpe. Ou je peux faire aussi clic droit, Définir une découpe, ce qui est plus rapide. Voilà, et à ce moment-là... Euh, bah, j'obtiens mon, mon fond d'écran, on va bien régler en cliquant là-dessus les dimensions de la page à notre contenu, donc je clique là-dessus, je fais ajuster la page, ajuster la page au dessin ou à la sélection, voilà on n'oublie pas d'enregistrer on peut masquer notre fond ici, voilà ici on a nos outils, euh, on va pouvoir diminuer rapidement les un petit peu les, la taille des étoiles alors une technique, étant donné qu'on a utilisé ici deux clones, on va pouvoir réduire la taille des, des clones, donc je les sélectionne, et je vais appuyer sur euh, la touche euh, inférieure, vous voyez, hop, ce qui réduit la taille des deux objets ici, et ce qui réduit la taille des, des étoiles. Voilà, c'est pas mal. Voilà donc pour le, ce petit tuto, j'espère qu'il vous sera utile, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.